pour copier-coller un texte donc là j'utilise LibreOffice je sélectionne avec le clic gauche que je maintiens appuyé je relâche et sur la zone bleue je fais un clic droit puis copier je vais plus loin et en faisant un clic droit je peux faire coller. Donc ça marche au sein de la plupart des logiciels mais ça permet également de prendre donc, du texte par exemple qui est d'internet donc clic gauche je maintiens appuyé sur la zone bleue je fais un clic droit, copier puis dans un autre logiciel je peux coller le texte que j'ai récupéré ailleurs